Bienvenue sur les Jardins Solidaires. Aujourd'hui, eh je vais vous présenter ces biodéchets qui vont finir en compost. Et je vais vous apprendre quelques trucs et astuces pour réaliser un compost, un bon compost. Un tiers de notre poubelle est constitué de biodéchets, de déchets alimentaires, de déchets putressibles. Voici des biodéchets que l'on nous récupère à l'entrée des jardins. Vous pouvez voir qu'il y a plein de choses. Il y a... Les légumes d'hiver, les poireaux, les choux de Bruxelles. Il y a aussi euh, les oranges, souvent décriées. Et en fait, l'orange n'a pas de souci pour se dégrader. Elle est un peu coriace, mais ce n'est pas l'acidité qui est dans l'orange qui va, qui va gêner euh, en soi le compost. Et là, il va falloir 6 mois, 9 mois, voire 12 mois pour préparer un bon compost. Nous voici devant le, le composteur pédagogique euh, des jardins. Donc, euh, Qui dit pédagogique, euh, va dire aussi peut-être euh, pas un compost euh, très bien entretenu. Pour montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire non plus. Euh, voilà, quand on ouvre là sur ce composteur, vous voyez, il y a des, des moucherons qui s'en vont. On voit des choses qui sont peut-être indésirables pour certains, c'est des mauvaises herbes. Là aussi, je dirais que là, celui qui a mis ça, il s'y est pris un peu trop tôt. Vous voyez, il y a encore des racines qui peuvent reprendre. L'idée de ce compost, c'est de le rendre homogène peut-être. On va voir comment il est de profil. Voilà comment il est fait, il a plusieurs étages. Et quand on l'ouvre, voilà ce qui se passe est-ce que notre compost va bien donc il y a des étagements ce qui arrive est sur le dessus voilà on peut ouvrir un peu pour voir ce qui se passe on voit que c'est un peu euh, un peu exclusif des déchets qui sont en train de, de pourrir et beaucoup d'eau voilà ce que l'on risque si on met que de, de, des déchets alimentaires plein d'eau, gorgé d'eau dans son compost, on va avoir quelque chose de, de très juteux. Et on risque de provoquer, de faire le contraire de ce que l'on voulait, c'est-à-dire en quelque sorte protéger l'environnement, on va pro provoquer des pollutions et en particulier des, des, gaz, des gaz à effet de serre. Donc voilà la, la première réparation que l'on va faire, c'est de, de sécher un peu le tout en utilisant, on l'a sous nos pieds, ce que l'on appelle du structurant, c'est du, du broyard c'est du carbone et puis on va enlever voilà, toutes les mauvaises herbes ça je m'en occuperai après Voilà. là aussi on peut en parler hein. vous voyez là il y a des restes de cheveux des restes de poussière ça aussi on va l'enlever euh, les cheveux mettent beaucoup de temps à se dégrader voilà et ben je vais commencer à le à le vider pour faire un petit retournement donc il y a quelques outils qui sont bien Bien indispensable pour faire du, du compost, c'est la griffe, c'est la fourche. Euh, on a des outils que je présenterai tout à l'heure, qu'on appelle aussi le brasse-compost, pour pouvoir brasser le, le compost plus facilement. Donc là, bah, je rajoute mon structurant, c'est un peu ma farine. On a reçu ça ce matin, euh, des déchets euh, que l'on met dans le conteneur. Voilà. Souvent on dit que c'est un apport de deux tiers de... de d'aliments azotés et pleine, plein d'eau à un tiers de, de matière euh, sèche, du structurant, du carbone. Donc là, pour faire euh, la, la dose, c'est pas toujours évident. Ce que vous pouvez faire, puisque c'est le volume qui nous intéresse, c'est que vous faites un biossaut de déchets alimentaires, fait un bio de, de broyat, qui est plus euh, léger et euh, beaucoup plus euh, aéré. Si vous voulez que les déchets se dégradent beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite, vous pouvez les déchirer, les mettre en petits morceaux, les fragmenter. Voilà. Donc vous fabriquez du, du compost, vous en fabriquez toute l'année, vous allez voir, hein, vous pouvez en, en tirer, donc vous pouvez en, en utiliser pour, pour telle ou telle culture dans des, jar, dans des, euh, des jardinières, vous pouvez l'utiliser aussi en, en semis, si euh, vous voyez bien comment ça repousse aussi dans un compost, il y en a qui n'aiment pas trop que ça pousse dedans, mais ça veut dire que le compost est prêt à être utilisé. Et après, la, la, la meilleure période pour pouvoir l'utiliser dans son jardin, c'est à l'automne. Vous le mettez en quantité de 1 à 5 kg, ça dépend des, des, des, des cultures. Et à l'automne, le, le compost va avoir le temps bah, de faire ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et on pourra après planter. En avril-mai, le compost aura fait son effet pendant toute la période automne jusqu'au printemps. Je vous invite le samedi 2 avril à venir sur les jardins pour découvrir les semaines tous au compost. Nous participons, nous réalisons des ateliers le matin et l'après-midi. Vous pouvez passer de 14h à 17h pour découvrir les jardins et les différentes façons de composter que l'on habite en résidence ou dans une maison.